Bonjour à tous les Béliers et ascendant Bélier, et bon anniversaire, hein, puisque euh, nous le fêtons jusqu'au 20. Hein. Le premier décan, l'a déjà eu, hein. c'est le deuxième et le troisième décan, et alors, bon, le deuxième décan euh, va être particulièrement gâté, hein, dans la mesure où le soleil va, pendant une quinzaine de jours, être conjoint à la planète de chance Jupiter. Alors, que fait Jupiter, vous le savez, on en parle hein, depuis euh, plusieurs années, c'est un amplificateur, il amplifie ce qui est bien, mais il amplifie aussi ce qui est moins bien. Donc si vous êtes sur une pente ascendante, si vous sentez que ah, il y a des occasions à saisir, que la chance quelque part est avec vous, hein, quelle que soit euh, euh, la personne qui la représente, parce qu'on peut venir vous faire une proposition, hein, vous pouvez faire une rencontre aussi, amoureuse, donc ça, c'est vraiment le côté positif, optimiste hein, aussi de Jupiter. Vous pouvez également faire un beau voyage avec Jupiter, hein, c'est-à-dire euh partir hors de nos frontières. Jupiter efface les limites, ce hein. c'est pas pour aller euh, hein, à l'autre bout de la France, non, c'est vraiment pour aller ailleurs. Hein. Jupiter, c'est vraiment l'ailleurs. Alors, le côté euh, négatif, eh ben, c'est toujours hein, avec Jupiter, les problèmes avec l'administration, mais fort heureusement, Jupiter est rapide, euh, et euh, donc, euh, à mon avis, c'est une affaire d'une dizaine de jours. Hein. Si vous avez je euh, euh, un problème d'impôt, un problème de taxes, euh, ou si vous voulez réclamer hein, aussi une aide. Bon, c'est euh, hein, le moment. Dans le domaine des activités, alors nous avons un mars euh, en cancer. Dans votre secteur intime, de la famille, du foyer, il y a plusieurs interprétations. Hein, euh, toutes... Euh, euh, plus euh, positives les unes que les autres. Vous pouvez entreprendre quelque chose de nouveau, c'est-à-dire tourner une page euh, sur le passé et partir, repartir dans quelque chose euh, hein, d'un peu différent. Euh, hein. Je parle là au niveau du travail, mais ça peut être aussi... Euh, à la maison vous avez envie de changer quelque chose, faire des travaux, euh, repeindre votre chambre, euh, peut-être acheter euh, un meuble, vous savez, hein, on est dans les détails dans, avec euh, ces horoscopes, euh, on n'est pas sur les grandes lignes, hein, puis surtout avec Mars une planète rapide, hein, donc euh, ce n'est jamais des gros événements, euh, bon sauf quand elle euh, quand elle rétrograde évidemment. Euh, donc il y a du boulot en fait hein, avec Mars que ce soit à la maison ou que ce soit... Euh, si vous travaillez, que ce soit au bureau. Attention juste peut-être à votre esprit de compétition qui peut être exacerbé par la présence de Mars dans ce secteur. Et bon, alors peut-être que les autres vont être. Embêté par cette volonté toujours hein, de, de de prendre le dessus hein, sur ceux qui sont avec qui vous travaillez ou, ou avec vos proches. Alors ça concerne particulièrement le premier et le deuxième décan. Du côté de vos amours, Vénus parcours de signes. Elle termine d'abord son passage en, en taureau et va s'occuper du troisième décan et ensuite elle va rentrer en gémeaux où elle regardera le premier décan et une partie du deuxième en taureau évidemment Vénus est chez elle on en a déjà parlé elle est très forte elle est en bon aspect avec Neptune donc euh, vos sentiments hein, en tant que bélier devraient euh, être euh, beaucoup plus euh, euh, profonds, beaucoup plus enracinés. Euh, et euh, vous remplir de joie hein, avec euh, le bon aspect, euh, avec Neptune. Après le 11, Vénus sera en Gémeaux. Alors là, elle est beaucoup plus, hein, un peu légère, on va dire. Elle a envie de s'amuser, de jouer, de flirter. Et euh, euh, bon, il y a des rencontres, hein, ça c'est sûr. Vous allez certainement voir beaucoup de monde. Euh, mais euh, si vous voulez, vous allez accrocher des, des regards, vous allez sentir que vous plaisez. Hein, euh, parce que, bon, avec Vénus, quand même, le charme est accentué. Hein. On a plus de charme que d'habitude, surtout quand elle est bien placée, comme c'est le cas euh, hein, pour vous, euh, Bélier. Euh, euh, après le 11. Il euh, y a aussi une notion fraternelle, si elle est dans votre secteur 3. Hein? Donc, euh, peut-être que vous allez voir plus souvent vos frères et sœurs, ou qu'il y a l'un d'entre eux avec, pour qui vous avez plus d'affection, qui va être très présent dans votre vie pendant cette période. Le 1er, le 10, le 15, le 23 et puis le 29 aussi, sont, euh, disons, les meilleures journées de ce mois pour euh, euh, vous mettre en valeur, hein, euh, puis, euh, Bon, pour fêter votre anniversaire, euh, sauf euh, donc à la fin, c'est les taureaux, mais euh, bon, ce sont des bonnes journées pour être vous-même, surtout